Euh, okay. c'est la mauvaise interprétation sur qui est qui et qui es-tu en réalité qui es-tu vraiment il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse parce que si je réponds je joue le jeu de, du personnage de, de, de l'identité qui essaye d'avoir une existence et que le boulot du silence, c'est bien de te faire oublier qui tu es ou qui tu crois être plutôt. Parce que c'est lui qui t'enseigne et pas moi. C'est lui qui est là. Pour C'est comme un espace où tout ce qui n'est tout ce qui est issu de l'individuel, de l'ego, de l'identité, est dissous automatiquement. Mais bon, comme je suis là pour répondre aux questions, je vais y répondre. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle me dit, ton identité Que tu n'es pas là pour tête que tu as envie d'action, que tu as envie de, de te mêler à la foule, que tu as envie de changer les choses, mais qu'il y a un non-respect de ça. Et pourtant, ce besoin, il est basé en priorité. Qu'est-ce qui fait que tu ne respectes pas, malgré que ce soit une priorité euh, Respecter ton boulot de faire valoir. Être avant tout... Respecter ton rôle de mère qui signifie un rôle de bienveillance envers les autres. Voilà ce que je peux dire.